Salut, allez on y va pour cet exo sur le chapitre vecteur droite et plan de l'espace. Dans l'espace rapporté à un repère Oijk, on donne les points A, B, C et D, donc tu as les coordonnées ici, et on va passer tout de suite en fait à la première question. Donc, avant de démarrer, bah, comme d'habitude, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, je t'invite à liker, t'abonner, activer les notifs, etc. Ça aime beaucoup la chaîne, donc merci beaucoup d'avance. Donc la droite AB est parallèle à l'un des axes du repère. Lequel Alors pour répondre à cette question, en fait. On va euh, regarder donc un vecteur directeur de la droite qui nous intéresse. Donc le vecteur directeur le plus évident en fait c'est le vecteur AB. Et en fait on va se rendre compte de quelque chose assez rapidement. Donc tu vas voir ça tout de suite. Donc tu peux le rappeler hein, que AB a pour vecteur directeur AB, comme ça on comprend pourquoi tu, cal tu calcules les coordonnées de ce vecteur-là euh, après. Donc les coordonnées d'AB, bah, c'est celle de B moins celle de A. Donc celle de B et celle de A, bah, tu les as dans l'énoncé. Donc tu remplis ça en colonne, hein, 2-1, 5, euh, 0-1, 5, tu mets des moins entre les deux, et tu fais attention, juste ici, ça te fait moins, moins, donc des petites parenthèses là, donc ça te donne 2, 0, 0. Okay. Donc là, tu te rends compte qu'en fait, la coordonnée sur X euh, du vecteur AB, bah, c'est la seule coordonnée non nulle. Donc tu dis, la seule composante ou la seule coordonnée, c'est pareil, non nulle de AB, est portée par l'axe OX. Donc cette notation OX, OY, OZ, bah, tu dois la connaître, je pense, en terminale, mais... Voilà, ici, tu as un repère. Donc, le petit i, là, ça correspond au vecteur unitaire sur l'axe X. L'autre à côté sur donc, J, c'est l'axe Y. Et K, c'est l'axe Z. Et si tu veux appeler ces axes un petit peu plus rapidement dans ta rédaction, ben, ça fait OX, OY, OZ. Voilà. Ça évite de dire euh, sur l'axe, il correspond à la coordonnée, euh, sur l'axe des abscisses, etc. Tu vois, ce genre de choses. Ça évite de faire des longues phrases. Donc à partir du moment où tu as un vecteur euh, dont la seule composante non nulle est sur x, sur OX, bah forcément la droite dirigée par ce vecteur-là est parallèle à OX. Alors, ça, moi je le dis parce que j'ai l'habitude dans l'espace, mais voilà, si toi tu n'as pas l'habitude, tu peux te faire un, un petit schéma, une petite figure, qui représente donc, le vecteur AB et les axes, tu vois. Donc là, euh, les points A et B, je vais les placer de façon arbitraire, ça ne correspond pas au vrai euh, point de l'exercice. Imagine le point A, je le mets là. Donc pour tracer le vecteur AB, ben, je vais faire 2, 0, 0. 1, Donc, je vais me décaler de 2 sur l'axe euh, X. Donc, on va dire que c'est ça, 2. Donc, on peut mettre les, les petits vecteurs unitaires là. Donc imagine je prends l'unité comme ça. Donc, I, J et K. Voilà, donc là ça fait à peu près deux, c'est approximatif, hein, c'est juste pour te montrer. Donc le point B, du coup, il va être là, ton vecteur AB, il va être là, et ta droite AB, ben, tu as juste à prolonger pour l'obtenir, quoi. Hop. Donc tu vois bien que si tu t'es décalé de 2 seulement sur l'axe X, ben, forcément tu obtiens un vecteur qui est parallèle à cet axe-là, et forcément donc une droite dirigée par ce vecteur-là, mais ben, qui est aussi parallèle au X, quoi. Donc, ça, soit tu, le, tu as l'habitude et tu passes de là à là directement, soit tu te fais un petit schéma au brouillon et euh, tu conclus. Voilà, donc question 2. Soit P, le plan passant par C, et de base JK. Alors, de base JK, c'est peut-être euh, un terme que tu ne connais pas bien. Donc, de base JK, ça veut dire qu'en fait, ce plan il est orienté parallèle au plan Y, qui correspond au petit j, au. Et Z qui correspond au, au K, tu vois. Donc, hop. Et le plan euh, YOZ, pardon, le, le, plan, le plan P va finalement être parallèle au plan YOZ. YOZ, c'est ce plan-là, tu vois, le plan qu'on a derrière. Donc, tu vois, Y, tu passes par l'origine O et Z, donc on l'appelle YOZ. Donc tu as un plan P qui est parallèle à ce plan-là, et qui passe par C. Donc en fait, tu as tout ce qu'il faut pour définir un plan. On te dit, montrer que la droite CD est incluse dans ce plan P. Alors, pour ça, dans un premier temps, on va faire comme pour la droite AB, on va calculer les coordonnées d'un vecteur directeur de CD. Donc forcément, on va prendre le vecteur CD. Et tu vas voir, pareil, on va se rendre compte de quelque chose. C'est un peu moins évident que pour AB, mais on va y arriver quand même. Donc, tu calcules les coordonnées de CD, donc celle de D moins celle de C. Tu, tu les as dans l'énoncé aussi, hein, 11, 4, 4, 11, 0, 1, ça te fait 0, 4, 3. Donc là, tu te rends compte que la coordonnée sur OX, donc celle-là, elle est nulle. Donc forcément, ça veut dire que le vecteur CD, il est parallèle au plan Y au Z. Alors là, c'est pareil, tu peux te faire un schéma. Alors je vais faire un autre schéma pour ne pas surcharger le, le premier. Donc X, Y, Z... Là, pareil, les points C et D, je vais les mettre un petit peu de façon arbitraire. Donc, c, on va partir de là. Et tu vois que pour aller jusqu'à D, en fait, il te faut donc, parcourir rien sur X, 4 sur Y et 3 sur Z. Donc 4, on va dire que c'est ça, 4. Ça, on va dire que c'est 3. Et donc finalement, le vecteur CD, il va être là. Tu vois, CD. Donc 4. 3, et tu vois que si tu t'es décalé seulement sur y et sur z, ben finalement ça veut dire que tu es bien parallèle à ce plan là derrière, hein, puisque tu as, as, à aucun moment tu as bougé sur x, donc finalement tu es, es forcément parallèle à y au z. Bon, ok, là c'est bon. Ensuite, p, d'après l'énoncé, on sait aussi qu'il est parallèle à y au z, donc le plan p, ben, je vais le mettre en jaune ici, pareil, c'est pas le vrai plan p, hein, c'est juste pour que tu vois mieux. Donc, tu vois, on a un plan P qui est parallèle à YOZ, un vecteur CD qui est parallèle à YOZ, donc forcément, la droite euh, dirigée par ce, ce vecteur CD, donc la droite CD, et le plan P, donc le plan jaune, ben, ils sont parallèles entre eux aussi. Tu vois alors, pour l'instant, on peut conclure que parallèle. Tu vois, CD et P parallèle. Maintenant, on veut conclure que CD est incluse dans P. Donc, tu as une droite qui est parallèle à un plan. Pour qu'elle soit incluse dans ce plan, il suffit que les deux aient un point d'intersection, si tu veux. Un point commun, en fait. Donc, il suffit de dire qu'en plus, C, il appartient à CD. Donc, forcément, que C est CD, tu vois, il n'y a pas besoin de justifier plus. Et C, il appartient à P parce qu'on te le dit dans l'énoncé. Tu vois, ce point C... En fait, il te permet de faire le lien entre les deux. Du coup, tu as une droite qui est parallèle à un plan, et en plus, ils ont un point commun. Donc, forcément, cette droite-là, elle est incluse dans ce plan. Okay? Alors, question 3. Justifier que la droite AB et le plan P sont séquents Bon. Ça, on va pouvoir le faire assez rapidement avec ce qu'on a dit précédemment. D'après la question 1, tu as AB qui est parallèle à OX. Ça, on l'a dit précédemment. De plus, d'après la question 2, est parallèle à y au z, donc si tu as une droite qui est parallèle à x et un plan qui est parallèle à y au z, ben forcément cette droite elle est orthogonale à ce plan. Alors pareil, moi j'ai un petit peu l'habitude de, de tout ça, c'est normal, donc toi, toujours pareil. Alors si tu veux, tu peux te faire tout ce que j'ai fait sur trois schémas différents, hein, sur le même schéma, hein, forcément, mais de faire plusieurs schémas comme ça, ça, ça évite d'avoir un, sché un, un schéma centralisé où tu as tout et en fait on n'y voit pas grand-chose. Euh, ça c'est toi qui vois en fonction de la taille de ton schéma, euh, comment tu arrives à être propre, etc. Bon. Alors. Je vais reprendre la même droite AB que tout à l'heure, même si ce n'est pas la vraie. Donc AB et le plan P. Hop. Ici. Donc... Pareil, le plan YZ derrière. Voilà. Donc cette droite-là, parallèle à OX. Ce plan-là, parallèle à YZ derrière. Donc, tu vois que l'axe OX, ben, il est orthogonal à YZ. Tu vois, ici on a un angle droit là. Okay Donc c'est la même chose pour euh, la droite AB et le plan P. Okay Donc là, on va dire que AB est orthogonal à P. Alors. C'est un peu, un peu difficile à faire, mais tu, vois, tu as un angle droit ici tu vois, entre, entre le plan et la droite. Hop, on va faire comme ça. Voilà, donc forcément, si AB est orthogonal à P, bah, ça veut dire qu'il y a un point d'intersection. Ils sont séquents. Alors, avant de passer à la 4A, bah, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, je t'invite à liker, t'abonner, partager, tout ça. Ça aide beaucoup la chaîne, donc merci beaucoup d'avance. 4a. Alors, soit E un nouveau point de coordonnées 11-1,5. On te dit déterminer deux réels A et B tels que CE égale AJ plus BK. Alors, en fait, cette façon-là de noter un vecteur, ben, finalement, je ne sais pas si tu as bien l'habitude, mais c'est pareil que celle-là. Donc, là, sous-entendu, ben, ça veut dire qu'on veut montrer que le, le vecteur CE a ce genre de coordonnées. Donc, ça ressemble un peu au vecteur ici, qu'on avait, tu vois, CD 0, 3. En fait, ici, on veut montrer que CE, il s'écrit comme ça. Tu vois, 0, euh, 0, AB. Voilà. Donc, la notation euh, colonne, comme ça, pour les vecteurs, c'est la même que celle-là, d'accord Ici, tu as le, le vecteur unitaire qui correspond à l'axe Y, celui qui correspond à l'axe Z, et tu peux remarquer que, en fait, on n'a rien, on n'a pas le petit i qui correspond à l'axe X. C'est pour ça qu'on met un 0, là, tu vois donc on va essayer de retrouver ça. Donc pour ça, on va calculer les coordonnées bah, du vecteur CE. d'accord Comme, comme tu as plus l'habitude de les mettre en colonne comme ça, donc on va faire comme ça. Donc E-C, toujours pareil. Donc les nouvelles coordonnées là, du point E, les coordonnées de C dans l'énoncé, tu trouves 0-1, 4. Okay donc finalement, euh, bah, on pourrait s'arrêter là, mais dans l'énoncé, on te demande de le présenter comme ça. tu vois Donc ça veut dire, autrement dit, hein, ça veut dire que... En fait, tu as 0i moins 1j plus 4k. Tu vois les coordonnées de ton vecteur 0, moins 1, 4, on les retrouve là. 0, moins 1, 4. Le 0, on ne le met pas. Le 0, i, ça n'a rien de le mettre. Et le moins 1, on aurait pu mettre moins tout court, moins j plus 4k. Mais dans l'énoncé, on te parle de deux de paramètres, A et B. Donc pour bien identifier A, ben j'ai laissé le moins 1 ici, tu vois, A égale moins 1 et B égale 4 du coup. Voilà. Alors 4B, vérifier que E est le point d'intersection entre AB et P. Alors pour faire ça, ben on va montrer tout simplement que E il appartient à P, mais aussi à AB. Si on arrive à montrer les deux, ben ça veut dire qu'il que c'est l'intersection des deux quoi. Alors on va commencer par P. En fait. On a, dit précédemment que, euh, pardon, on a vu précédemment ici que la composante sur OX de CE est nulle, tu vois, c'est celle-là. Là. Voilà. Donc c'est le même raisonnement que pour le vecteur CD de tout à l'heure. Tu vois, ici, on avait le vecteur CD qui avait une composante sur 0 nulle, on avait conclu que CD était parallèle à Y Z, tu vois. Ben Là, on va dire pareil. Donc CE parallèle à y au Z, sauf que je suis passé directement du vecteur à la droite, tu vois, ici on avait mis le vecteur d'abord, ensuite la droite. Bon, je pense que tu as compris le principe, donc on peut passer directement de là à la droite CE parallèle à y au Z. Comme P est parallèle à y au Z aussi, on peut dire que CE est parallèle à P, tu vois, tu as deux plans qui sont parallèles, et cette droite qui est parallèle, euh, deux plans qui sont parallèles, donc forcément cette droite elle est parallèle à celui-là et à celui-là, ok Bon, alors là, tu as une droite qui est parallèle à un plan. Maintenant, ben, c'est un peu comme tout à l'heure. Comment on peut montrer que cette droite est incluse dans ce plan ben, Il faut que tu aies un point commun entre ce plan et cette droite. Tu vois, CE parallèle à P, en plus tu as C qui appartient à P, donc ça on l'a vu tout à l'heure, c'est toujours le même point de C. Donc forcément, la droite CE, elle est incluse dans P, tu vois. Parallèle, point commun, donc incluse. Donc forcément, si la droite CE, elle est incluse dans P, ben, E, il appartient à P. Voilà. Donc déjà, E appartient à P, première étape. Ensuite, on va montrer que E appartient à AB. Euh, comment on fait ça Alors, Par ailleurs, AB passe par A de coordonnées 0-1-5 et est dirigé par le vecteur AB de 0-0 qu'on a vu tout à l'heure. Alors, déjà, tu peux remarquer que euh, les, les coordonnées sur Y et sur Z du point A, c'est les mêmes que celles du point E. d'accord Alors Pour que tu comprennes mieux ce qui se passe, je vais te donner la représentation paramétrique de la droite AB. Alors tu sais, représentation paramétrique, c'est, tu mets d'abord le point, ensuite le vecteur et ensuite le paramètre T. Donc on va mettre 0, moins 1, 5, plus 2, sous-entendu 0, 0, là je ne le mets pas, plus 0, plus 0, et tu mets ton paramètre T, T, T. Donc là, pour que ce soit plus simple à voir, je vais gommer euh, ça, je vais enlever ça aussi. Voilà la représentation paramétrique de cette droite AB, tu vois. Je vais la mettre devant. Bon, donc tu vois, en fait, tous les points de la droite AB, ils ont les mêmes coordonnées sur y et sur z. D'accord Moins 1,5. Et le point E, bah, c'est bien parti, tu vois, moins 1,5 aussi. La, la seule coordonnée qui va changer, bah, c'est la coordonnée sur x. Tu vois, si tu fais varier t, donc t est un réel, bah, x va être un réel aussi, tu vois, x égale de t. Donc finalement, même si je prends le point, je sais pas, je vais l'appeler Q, de coordonnées 18, je prends 18 au hasard, c'est pour te le montrer, euh, moins 1,5, ben, comme tu as moins 1 et 5, comme ici, ben c'est suffisant pour dire que le point Q, il va appartenir à A, B. Tu vois, En fait, on s'en fiche un peu de la coordonnée sur, sur X, ça peut être 36 000, moins 1 million, peu importe. Ben, ça appartiendra, le point appartiendra à la droite AB, donc tu vois le 11 ici, on s'en fiche un peu, on va forcément trouver un paramètre t qui va correspondre à cette coordonnée-là. Tu vois, Si tu résous 11 égale de t, tu vas trouver t égale 11 demi, ça va bien correspondre. À partir du moment où tu as moins 1 et 5 ici, ben, c'est bon. En fait. Donc E appartient à AB, donc remets bien les coordonnées de E ici, parce qu'en fait c'est ce moins 1 et ce 5 qui te permettent de, de conclure. Tu vois. Bon, tu as E qui appartient à P, E qui appartient à AB, donc E, c'est l'intersection entre P et AB. Voilà. Et pour finir, donc dernière question, 5. Les droites AB et CD sont-elles séquentes Dans ce genre d'exo, d'habitude, on trouve la représentation paramétrique de AB et CD, on cherche un point d'intersection, et on regarde s'il y en a ou pas. Là, vu les questions qu'on t'a posées avant, on peut faire un petit peu différemment, mais il faut, il faut expliquer, alors là, pour le coup il faut se faire un, petit, un bon petit schéma là. En fait, si tu veux, la seule façon, euh, la seule solution pour que AB et C2 soient séquentes, c'est qu'elles se, euh, qu se coupent au niveau du point E. Alors on va on va justifier ça euh, avec un schéma justement. Donc, toujours pareil. Ici, avec Z. Alors là, pour le coup, il faut tout faire. Donc, je vais mettre des couleurs exprès, donc couleurs différentes. Donc, tu as la droite AB qui est là. Tu as le plan P qui est ici. Toujours pareil, hein, ce n'est pas la vraie droite AB, tu as compris quoi. C'est juste pour te montrer. Donc, le plan P. Le point d'intersection entre les deux, on sait que c'est le point E. D'accord Et tu as aussi la droite CD. Alors, je vais la faire comme ça. Voilà, et pour que tu ne confondes pas, je vais peut-être mettre en pointillé une partie de... une partie de AB, mais là c'est un, un petit peu compliqué. Voilà. C'est juste pour que tu ne penses pas que AB est dans P, mais je pense que tu as compris. Euh, bon, alors le point E est là. Alors, il faut bien voir ici que tu as la droite donc CD qui est incluse dans P, okay, dans le plan jaune, et tu as la droite AB qui est perpendiculaire à ce plan, qui est séquente à ce plan, si veux, qui est orthogonal à ce plan en plus. Et le point d'intersection entre AB et P, c'est le point E. Okay. Donc tu vois que si tu veux que cette droite CD qui est incluse dans P soit séquente avec cette droite bleue, donc la droite AB, la seule solution pour ça, c'est qu'elle se coupe au niveau du point E, en fait. Voilà. Donc Voilà. Ça, il faut l'expliquer un petit peu avant de commencer ton raisonnement, parce que si tu démarres directement, bon, je trouve que ça fait un peu, un peu rapide, donc soit tu fais un beau schéma sur ta copie comme ça, soit tu le fais au brouillon et t'expliques bien en deux lignes avant de démarrer. Ça, c'est toi qui vois. Moi, je préfère toujours faire mes schémas quand ils ne sont pas obligatoires, je les fais au brouillon, parce qu'ils sont toujours un petit peu au bah, brouillon du coup. Et voilà, si tu le fais sur ta copie, il faut qu'il soit nickel, c'est ça que je veux dire. Voilà. Donc, d'après les questions 2 et 4b, donc tu as CD qui est incluse dans P, donc ce que je te disais ici, et tu as E qui est le point d'intersection, enfin en gros P et AB se coupent en E. Bon, ça, en fait, si tu fais la figure, tu peux conclure directement que si AB et CD sont séquentes, en fait, ça peut être qu'au niveau du point E. Tu vois voilà. Là, si tu veux, le passage de là à là, même s'il te paraît un petit peu rapide, le correcteur comprendra qu'à un moment donné, soit tu l'as vu, bien vu dans l'espace, si tu as l'habitude quoi soit tu t'es fait un schéma quelque part à côté quoi. si le schéma était obligatoire en fait on te l'aurait dit dans l'énoncé voilà. alors du coup euh, en fait si tu veux le, le truc ça va être de regarder si le point E appartient à CD parce qu'on sait déjà qu'il appartient à AB la seule solution pour que CD et AB se coupent c'est qu'elle se coupe au niveau du point E, donc finalement, si tu arrives à voir, à montrer que le point E appartient à CD, ben, ça voudra dire que CD et AB se coupent au niveau du point E. Si on n'y arrive pas, ben, ça veut dire qu'en en fait elle se coupe pas, quoi. Alors, pour ça, il te faut à un moment donné de toute façon, la représentation paramétrique de CD, donc il te faut un point et un vecteur. Okay? donc CD veut dire qu'elle passe par le point de coordonnée 11, 0, 1, le point C, et elle a pour le vecteur directeur le vecteur CD qu'on a calculé précédemment, 043, donc tu obtiens cette représentation paramétrique, tu vois, tu mets le point en premier. 0 11 euh, pardon 11 0 1 et le pardon, 0 ici. 0 4 3. Voilà, donc le point C et le vecteur c Bon, maintenant que tu as la représentation paramétrique, comment tu peux regarder si le point E appartient à cette droite ou non ben, En fait, déjà, tu vas faire coordonnées par coordonnée. Alors Le point E il a pour coordonnées sur X 11, tu vois. Donc déjà, c'est bien parti. Tu vois, X égale 11 pour la droite, euh, droite CD. La coordonnée sur X de E, c'est 11, donc pas mal. Ensuite, il faut que tu regardes si ça marche aussi pour Y et Z. Alors là, le truc, c'est que Y et Z, ils dépendent de T. Donc, ce que tu vas faire, si tu vas prendre la coordonnée sur Y du point e et tu vas la remplacer ici, c'est-à-dire tu vas remplacer ce y là par cette coordonnée, moins 1, et tu vas résoudre moins 1 égale 4t. Tu vas trouver une valeur de t, et ensuite cette valeur de t tu vas l'utiliser ici dans z. Et si tu retombes sur la, la coordonnée sur z de e, bah, ça voudra dire que le point e appartient à la droite. Alors ça ne va pas marcher, je t'ai parlé au suspense. Donc tu résous moins 1 égale 4t, ça te donne t égale 1 moins un quart. Donc, ça je pense que tu sais faire, tu écris ça dans l'autre sens et tu fais passer le 4 de l'autre côté, donc divisé par 4, du coup ça te fait moins un quart. Et ensuite ce moins un quart, tu l'injectes dans Z égale 1 plus 3t, tu vois c'est ici Z égale 1 plus 3 fois 1 quart, moins un quart pardon, et donc ça te donne 1, un... alors toutes les étapes intermédiaires comme ça, je te conseille de les faire au brouillon, ça ira plus vite, donc égale 1 moins 3 quarts, ou à la calculatrice si tu veux, euh, 1 moins 3 quarts, ça fait un quart. Donc, tu trouves Z égale 1 quart, et le problème, c'est que ce Z-là, ben, il ne correspond pas au Z de, de E. Quoi. Donc, tu dis, or, 1 quart est différent de 5. Donc, E, de coordonnées 11-1, 5, tu rappelles bien les coordonnées de E ici, parce qu'en fait, ça valide un petit peu le raisonnement que tu as fait là, n'appartient pas à CD. Voilà. Donc, juste qu'on a dit ici que AB et CD ne pouvaient se couper qu'au niveau du point E, ben, si E n'appartient pas à CD, forcément, euh, AB et CD ne sont pas séquentes. Voilà. Bon, c'est un raisonnement un petit peu, un petit peu long. N'hésite pas à poser des questions si tu as, si as besoin dans les commentaires. Voilà. Bon, on a fini l'exercice. Donc, une dernière fois, ben, si tu peux t'abonner à la chaîne, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, etc., etc. Et surtout, tu peux aller voir cet exercice sur mon site jebossetranquille.fr. Tu as des préparations de DS, de la gestion du stress, plein d'autres trucs. Et c'est enfin, mieux organisé que sur YouTube. Donc, je t'invite à aller jeter un coup d'œil si tu as envie. Voilà. Donc, moi, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.